Aujourd'hui, on a, on a une situation qui est très difficile euh, par rapport aux au saisonniers euh, du département et même au niveau national sur euh, sur les activités des stations de montagne, parce que euh, vu, vu la situation sanitaire, euh, l'ouverture des stations n'a pas pu euh, se faire comme comme prévu. Euh, donc aujourd'hui, on a énormément de retours de, de saisonniers euh, qui euh, qui se retrouvent sans travail, euh, beaucoup aussi sans indemnité euh, et qui sont dans une, une difficulté extrême. On est notamment contacté par des, des dizaines de saisonniers euh, qui se retrouvent vraiment dans la détresse parce que leurs contrats ont été annulés euh, ou alors ils ont signé des avenants abusifs. On, les employeurs ne respectent pas les promesses d'embauche et euh, du coup ces saisonniers se retrouvent complètement dépourvus et, euh, et ne, savent pas, euh, voilà, ils ne savent pas ce qui va arriver pour la suite. Pour ce qui concerne les, les remontées mécaniques, euh, comme on est une profession qui est organisée au niveau syndical, euh, notamment à la CGT, où il y a une CGT qui est forte, euh, et on a euh, de la reconduction, c'est-à-dire qu'on a l'assurance pour tous les salariés d'être pris. Alors, effectivement, il va y avoir des pertes de rémunération qui sont liées à l'activité partielle, mais au moins, euh, il y aura quelque chose pour subsister. Le problème, par contre, pour tout ce qui est l'hôtellerie-restauration, euh, on sait que c'est des saisonniers qui sont beaucoup plus précarisés, et là, euh, par contre, il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne jouent pas le jeu, malgré les aides. Et c'est vrai que les aides ont été vraiment renforcées, euh, notamment par rapport à l'activité partielle, mais euh, des fois, ça leur coûte un petit peu, les employeurs, euh, donc ils décident de, de ne pas embaucher et d'attendre le mois de janvier. On a un souci, euh, notamment, on a un souci par rapport à, à cette saison qui, euh, qui ne démarre pas, euh, c'est aussi la communication du gouvernement. Il euh, y a vraiment un problème de visibilité, on a du mal à comprendre les démarches. Alors effectivement, euh, il y a des problèmes sanitaires qui sont posés et c'est vrai quand on voit les camarades de l'hôpital, on voit bien que, on voit bien qu'il y, qu y a des soucis et que ça, ça serait sûrement difficile euh, d'accueillir tous les accidentés du ski. Euh, donc voilà, il y a un problème d'explication par rapport au gouvernement et nous en tout cas la priorité, aujourd'hui de toute façon l'ouverture des, des stations euh, avec les messages aussi qui ont été passés, euh, elle est fortement compromise. Donc nous, la priorité, c'est quand même que les saisonniers soient embauchés et puissent bénéficier de l'activité partielle. À la CGT, notamment au syndicat des remontées mécaniques, nous nous sommes mobilisés, nous avons rencontré le ministère du Travail et nous avons obtenu l'assurance que les mesures exceptionnelles d'activité partielle soient prolongées au-delà du 1er janvier, ce qui donne de la visibilité aux employeurs et du coup, ils n'ont plus aucune excuse aujourd'hui pour ne pas embaucher tous les saisonniers qui se retrouvent dans la détresse. Alors aujourd'hui, c'est la double peine pour tous ces saisonniers parce que non seulement ils sont confrontés aux difficultés par rapport aux employeurs et euh, ils n'arrivent pas à trouver du travail euh, et aussi ils ont des problèmes par rapport à tout ce qui concerne la réforme chômage. Euh, la réforme chômage qui, qui chasse les chômeurs, qui tape sur les chômeurs au lieu de taper sur le chômage. Euh, Aujourd'hui, les saisonniers sont particulièrement impactés par cette réforme, notamment sur la durée, euh, sur la durée pour acquérir des droits, mais aussi euh, sur le sur le, le montant des indemnités qui va être réduit énormément. Donc, nous sommes très inquiets là-dessus et nous nous mobiliserons d'ailleurs euh, le 5 euh, pour ça, pour tous les chômeurs contre la précarité et aussi euh, pour toute cette population saisonnière. Nous, ce qu'on aimerait dire aujourd'hui à tous ces saisonniers qui sont dans la difficulté, euh, c'est vraiment qu'on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de s'organiser. Et euh, comme dans les remontées mécaniques, où on voit que l'impact est moins fort parce que les salariés ont réussi à obtenir des bonnes conditions de reconduction, euh, il faut aussi dans les autres milieux, notamment l'hôtellerie-restauration, euh, se souder, se battre ensemble et comme ça, on aura sûrement des jours meilleurs pour la suite.